Hey, salut Youtube j'ai complètement blué de faire l'intro de l'autre game Les gars, petite game, full troll Une régalade, je laisse à la découvrir Pensez à liker, vous abonner Et venez sur Twitch, regardez On est 27 740 Venez voir, venez jeter un coup d'œil, Rejoignez les rangs Toi, Tu vas mourir Les gars, cet homme est un homme mort C'est... Ah non, mais pourquoi il plonge si bas oh. Allez je me contiens, je me contiens, c'est bon. Oh merde Le love de Warzone, Joachim est là, le king de Boz On l'appelle comme ça, il fait le show avec son arme de ultra, des clips de qualité. Surtout dire, rien, star, il défonce tout au camp. Et l'air gros sale, toi tu sors de l'eau. Comme un animal, met tes têtes en live. Avec toutes les armes, il fait d'autant soupçon. Le coeur blé est ça. C'est Joachim dans la malade. Voilà les gars, comment avec un M82 du sol, on met une balle à 300 mètres sur quelqu'un qui se déplace dans les airs. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder ma description sur pourquoi je suis un sniper exceptionnel et probablement le meilleur de sa génération. Évidemment. Merci Greg pour ton premier abonnement, bienvenue. Posquito pour le... C'est sérieux Qu'est-ce que tu veux toi Uncut. Qu'est-ce qu'il y a Tu t'es pris pour Booba Booba il fait des sons ultra. Booba il a été racheté frère. Qu'est-ce que tu, tu crois quoi là avec ta marque Je veux que les portes soient ouvertes quand j'arrive. Hein. Et je veux traverser dans les flammes. Ah ah J'ai eu le temps de lui faire un lifting de l'anus aussi. Familia. Mais non, un cut Christian, t'es revenu Eh hey, o Béatrice, tu vas où Christian, tu dors vraiment ici Cri cri, cri cri. T'as déjà pu acheter Comment t'as fait ça, Christian Christian C'est pas Christian Tu t'appelles Ace Gunner Tu n'as rien à voir avec Christian Escro gros Il s'est fait passer pour Christian pour que je l'attaque, gros Alors que... Christian, lui, il est juste en train de camper sur un de ses trucs, en train de regarder le live en se disant euh, « Chaud, je suis tout en haut. Euh, ta seule manière de venir, de prendre l'ascenseur. Sauf que je vais t'attendre devant. <rire> Fils de pute oh. Oh. Oh, !» qu'est-ce qu'il est con Qu'est-ce que t'es con, Christian Tu voulais me tuer avec mes propres bâtons Hop je vais faire quelque chose, chat. On peut se faire ban quand on fait ça. Je vais lui baisser son fut. Hop là. Ouais. Tu le sens Tu le sens le bâton là ah C'était horrible. J'ai dû l'enterrer dans le bunker, chat. Il ah, y a de la merde sur tout le bâton. Je... Hop, je récupère mon arme. Et je pars de ce corps, les gars. Ça a vraiment mal tourné. Euh, D'ailleurs, euh, je... je me permets de... de vous... Euh... de vous saisir, si je... si je puis dire. Alors, juste avant, je, je, vais... je vais éclater euh, le mec qui se, qui se cache là-dedans. Et, en... et on en reparle, ok Coup de marteau. Coup de marteau, j'ai pas eu le temps. C'est bon. Coup de marteau, ça a marché. Je reviens pas. <rire> Vous connaissez la chanson Oh j'ai repéré un gars. Oh je l'ai pas raté. Oh, oh. <truits> j'aime bien les fromages des pieds, oh. surtout celui de Micheline. Allez, follow-toi la chaîne. <rire> euh, je racontais quoi Donc ouais, je me permettais de vous, de vous interpeller tout à l'heure pour, euh, pour vous dire. Euh, je sais pas si vous avez Netflix ou pas, certains. C'est Netflix un peu là ou euh... ouais. Ouais Ok Ok donc ok ok Nickel bon Mais si c'est à Netflix Alors il y a, ça fait déjà 3 jours que je l'ai fini moi la série C'est une petite série de 9 épisodes Qui s'appelle Squid Game Les gars euh, honnêtement, euh, moi je suis un grand fan de la première heure de, euh, du, euh, du film. On en a déjà parlé de, de Battle Royale, c'est ça qui m'a un peu déclenché ma passion pour les BR, tout ça. Et euh, du coup, pour ceux qui l'ont pas encore regardé, euh, vous en avez pour euh, grosso modo deux jours, tu vois. Tu te fais deux sessions de 4 heures, c'est réglé. Et, et c'est juste énorme, tu vois. C'est trop bien. Genre, un Squid Game, trop bien. Donc voilà, c'est petite recommandation pour la commu. Euh... Évidemment, pas de spoil, etc. On en parle, c'est à la cool. Je pense qu'on a un chat euh, d'adultes. Donc de toute façon, s'il y a un modérateur qui voit un spoil, c'est bad life. Hein. Est-ce que je rush en oscope ou pas Est-ce que. En fait, la... est-ce que j'ai vraiment besoin de viser Right. Il y a le feu à droite. Honnêtement tu, tu as une demi-seconde pour réfléchir. Tu as le feu à droite, une voiture qui bouge à ta gauche. Tu choisis quoi Tu sais, on dirait les blagues quand on était petit. Alors écoute, tu euh, as des tigres à ta gauche. Tu as des serpents derrière toi. Tu as des lions à droite. T'es dans la merde. <rire> tu prends quoi <rire> T'as pas le temps de déco. L'information de la voiture et du feu, elles sont arrivées au dernier moment. T'as pas le temps de réaction nécessaire pour déconnecter. Ça vient pas dans ton esprit pas le temps de penser ça. C'était un headshot. Le premier, c'était un headshot, les gars. Hé, H-Gunner, c'est encore toi Merci pour la recommandation. De rien. Et si ça vous a plu... Euh, la série Squid Game les gars, vous aurez évidemment d'autres recommandations de la part de euh, Du Lord. Évidemment cette recommandation, si elle vous a plu, n'est pas gratuite. Elle coûtera 3,19€ le prix d'un abonnement sub. Et si vous êtes déjà satisfait, abonnez-vous. Putain, n'empêche c'est si parfait les gars, regardez, je drop. Je drop pour pas être en plein milieu, j'ai une cover, j'ai juste à être accroupi, il y a à peine ma tête qui dépasse, paf. On leur laisse vraiment aucune chance. Hein. C'est reçu Melissa. c'est reçu la voiture. Hop, elle est garée devant. Je vous prendrai des petites photos ou quoi euh, tout à l'heure si jamais là j'ai pas eu le temps. T'as pris quel modèle euh, Un Megan 3RS. Après je l'ai essayé tout ça et tout. Mais, mais c'est vraiment marrant, tu vois, comparer... Euh, du coup, ça va faire, euh, ça va faire euh, 9 mois que j'ai la i 8 Et euh, bah... <rire> T'essayes l'ARS à côté, tu vois, c'est un peu un veau. <rire> c'est terrible de dire ça. Mais du coup, ça... Euh, par contre, les sièges. Oh, les sièges Pff, Ils sont incroyables. Genre, t'es trop bien dans les sièges. Ça épouse parfaitement les... Euh, les lombaires. Voilà, les, les lombaires. Et c'est euh, un, un bonheur de confort, hein, ce cas, ça. Donc, euh, je pense que ça, ça sera vraiment très, très bien, tu vois. Le regard de veau de retour. Ouais, contract. Oui Quoi Oui, me, monsieur. Monsieur, je vous prie de vous calmer, s'il vous plaît. Nous, nous avons bien noté que vous n'avez pas aimé le, le poisson. Et c'est chaud qui participe au... au... Ah, Au saut en longueur. Et c'est beaucoup de chance pour notre ami caché derrière le mur. Et il n'a pas tilté le drop shot. Quelle erreur! Oh, c'est un headshot, ça. Alors là, je. Genre, je suis pas très très content. Genre j'ai la joie qui est un peu coupée parce que... Je lui ai tiré dans le visage et la balle n'a pas connect. Je vais donc porter réclamation auprès de, de la fenêtre de droite. Allez, fenêtre de droite. Je sais que ma réclamation va toucher la fenêtre de droite. Soyons patients. patient. Et comme on dit en anglais, be patient. Ok, je vois que c'est en train de rusher à droite. Est-ce que j'irai pas faire un petit tour au final y a, On a ce mec là qui se... Oh merde tu sais quoi Je viens de voir comment ça se passe. Et tu me dis, ok T'es baisé. T'es baisé José. shot. Et du coup le mec que j'ai abandonné... Alors enfin, je retourne le chercher. Je suis trop en forme ce matin de chat. faut vraiment que j'arrête de dormir à 8h. J'ai l'impression que c'est du shit. Hein. En fait ce qui me dérange C'est qu'il y a un sniper qui nous tire et qui tire mais Depuis tout à l'heure il tire que sur moi tu vois C'est un headshot le drone plus de à la base pour Quoi Il est horrible comme joueur en fait. Il passe son temps à, backstab, à me backstab. Il sait exactement où je suis grâce à un capteur ou j'en sais rien. Arrête avec ton élément assist Range ta manette ah, Il faut leur dire tu vois parce qu'à un moment donné il y en a marre. Hein. Quoi ça a pété les plombs euh. Iggy là Iggy le cafard oh, Toi encore toi oh, Elle est belle Oh oh, oh chaud Oh coquin chaud Chou coquin un chien Apparemment il y avait quelqu'un ici vien... Est-ce qu'il viendrait pas de prendre fantôme Eh, hey, mon cher Marty, j'ai l'impression que ce joueur vient de prendre fantôme juste ici, à sa place, moi. J'aurais reculé jusqu'à là, tel un gros enculé, et je me serais mis pas loin de là. Là, normalement, tu dois être sur les traces de cet enfoiré chaud. Ok, Marty, merci de l'information. C'est bon, Marty, je viens de le découvrir. Il vient de se prendre une balle dans la tête... Ils étaient partie de la team OVZ. Pourquoi OVZ Peut-être par rapport au serveur OVH. Est-ce que tu veux dire que c'était un serveur de merde Eh, hey, peut-être chaud. On se souvient des serveurs Redline et les serveurs Very Game. MRC SICK, War 5v5 Mid Plus. Ok. Il reste 6 adversaires chauds et ils sont absolument tous fantômes. T'as vraiment pas l'avantage. Comment comptes-tu gagner Mmh, chaud avoir le cœur de la Russie avec lui. Chaud faire pleuvoir bombe. Oh, chaud avoir vu un ennemi. Lui va mourir bientôt. Allez, zone aérienne surchargée, mes couilles. Sur ce caillou. Très bon caillou, j'aime bien. Dispersion. Courva! Oh merde! Ça va tomber un peu trop près de chaud ça! C'est pas grave! Bombardement! Bombardement! Regardez puissance! Urs! Oh merde, elle tombe pas loin celle-là! On met des frappes pour avancer! Dispersion encore! J'en ai repéré un! Eh, t'as pris headshot Fragile Je <rire> te finis pas T'en reprendras un autre comme ça Putain Dernière On avance Tant tu la veux, gros cochon Oh, c'est moi qui l'ai pris Oh, t'as mis que t'y as tiré dans l'oreille Où elle était non oh. Oh. Oh. Oh. Le top 2 les gars Non ah. T'as craqué chaud Mais mec En même temps j'avais un shop et 15 000 balles Vous vouliez que je fasse quoi les gars